Salut mes petits fruits Un, a des petits fruits Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de ce qui est écrit dans le titre donc euh, du pervers narcissique qui va être un peu plus à nuancer que ça évidemment euh, J'ai fait cette vidéo parce que vous avez été énormément à me la demander dans ma vidéo sur euh, mon éducation sexuelle où je vous ai parlé un petit peu du pervers narcissique donc je vous la mettrai euh, ici aussi si vous ne l'avez pas vue. Euh, avant toute chose, euh, j'ai changé de couleur de cheveux etc j'ai fait, enfin une FAQ sort demain sous ma chaîne Poche Chou, je vous invite aussi à vous y abonner C'est une chaîne vachement plus lifestyle je parle énormément de fringues, énormément de cheveux énormément de lifestyle beauté, make-up, etc. C'est une chaîne de filles Oui, parce que les filles sur YouTube, elles font que de la beauté du coup voilà, bref, en tout cas vous pouvez vous abonner à cette scène ci Autre chose, je vous avais parlé de l'application Amino En fait le truc c'est que j'ai vraiment kiffé cette application Enfin c'est vraiment une application que je kiffe Et du coup j'ai créé mon, mon Amino qui s'appelle Teen Squad Et dessus ben, en fait je partage mes dernières vidéos euh, On parle ensemble d'amour, on parle de relations euh, On s'entraide, on se pose des questions On parle d'épilation, de poitrine, de bouffe etc C'est vraiment euh, un thème assez libre en fait On parle de tout ce qu'on veut Tu me casses les couilles avec ta moto Voilà je voulais vraiment pas un truc à moi Je voulais vraiment un truc libre Ou en mode c'est vraiment pour les jeunes et les plus jeunes en fait, si vous avez besoin de parler, de vous sentir en meilleur, euh, meilleure forme, etc. Vous savez pas trop à qui parler, et eh bien, eh bien cet Amino est fait pour ça, de parler un peu de tout ça. Donc je vous le mettrai en barre d'infos euh, si vous voulez aller checker le truc et pourquoi pas me rejoindre et du coup télécharger l'appli si vous ne connaissez pas. En vrai, Amino, euh, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas mal de choses sur la musique, sur les séries. En gros, c'est le genre des, genre des communautés où on parle de sujets qui nous passionnent. Et sur le mien, bah, en gros, c'est euh, un peu tout ce qui est lié à l'adolescence. Donc voilà, je vous attends sur Amino. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet bien plus sérieux et bien moins joyeux. Qui est le pervers narcissique Alors j'ai appris par une abonnée qui s'appelle Malou euh, Que euh, en gros en psycho etc ça n'existe pas le mot pervers narcissique C'est un mot qui est devenu courant Mais qui de base ne devrait pas être utilisé En fait on appelle ça des manipulateurs pervers Parce que c'est encore autre chose le pervers narcissique Enfin bref ce que j'ai compris etc de ce que j'ai lu Parce qu'elle m'a donné un livre de psycho qui explique tout ça Mais je vais pas vous expliquer tout ça là maintenant Parce que ça serait trop long Voilà le terme on dit manipulateur pervers Du coup je vais essayer de dire manipulateur pervers à la place de pervers narcissique Mais je vous promets rien parce que bah, j'ai l'habitude de dire ça Alors que c'est faux Voilà c'était le petit point culture sur ce je m'en vais, non je rigole, alors je vais essayer de vous donner euh, des clés pour euh, savoir si euh, la personne que vous fréquentez est un manipulateur pervers, alors moi ça va être très tourné vers l'amour mais bien évidemment ça existe dans sa famille, ça existe au travail, ça existe tout le temps en cours, à l'école etc, bref ça peut être des amis etc, ça existe partout, moi je vais vraiment me pencher sur le couple parce que j'ai quand même une chaîne qui parle surtout des couples, en premier temps je vais faire ça et en deuxième temps je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport à ça parce que malgré Ouais, j'allais toucher dans le cœur Oh oh, j'en ai souffert <rire> Voilà, voilà, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur C'est parti, avec ces 15 points En gros, je vais un petit peu vous faire le, le schéma du Manipulateur pervers dans votre vie. Tout d'abord, en point Numéro 1, c'est un vendeur de savoir que Cette personne se présente à vous comme l'homme parfait Vous avez à avoir l'impression que vous avez rencontré Votre âme sœur, qui est pareil que vous, qui a les mêmes centres d'intérêt, qui est gentil, qui est drôle Qui est attentionné, qui fait tout pour vous C'est vraiment genre le mec que euh, Votre maman vous a décrit comme l'homme idéal hein, Vous savez, ce mec hyper, euh, hyper attention toujours bien habillé, toujours bien apprêté. Oui parce que le manipulateur pervers du coup prend soin de son image. Ah là là L'image qu'on renvoie aux autres pour lui la plus importante. Hein, parce que si on voyait vraiment ce qui est en dessous, c'est une personne qui sait très bien se mettre en valeur, qui sait très bien se mettre en avant. Et ouais, vous avez rencontré l'homme idéal, dans les apparences. Hein. Ça va se compliquer, ça va se corser. Maintenant que euh, monsieur vous a acquis, monsieur a sorti tout son orchestre, c'est violent. Alors lui par contre c'est un chef d'orchestre hein, mais euh, Là, vous allez un petit peu en chier. Comme dans les couples normaux, il va y avoir des petites embrouilles. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, il va vous faire culpabiliser sur pas mal de petites choses. Alors, moi, personnellement, c'était sur ma sexualité. Parce que j'ai eu des hommes avant et je m'en cache pas et je, genre je m'en bats les couilles. De votre façon de vous habiller, votre façon de parler, de votre façon d'être, votre façon de manger, votre façon. Des petits pics. Mais ça va être des petits pics pas mais d'insultes directement. Enfin, en tout cas, au début, on. il va pas vous dire que vous êtes une salope, clairement. Il va vous dire Oui, les, les filles qui ont couché avec plusieurs gars, en gros, c'est des filles qui se respectent pas. Oui, euh, elle en gros, euh, t'as vu ce que c'est C'est une salope. Tu, tu vois parce qu'elle a couché avec plusieurs gars. Enfin, il va vous rappeler sans cesse que vous êtes une salope de façon détournée. Plein de petits trucs sur votre façon de faire, etc. Et en fait, vous allez un petit peu culpabiliser. Parce que vous allez vous dire, par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un qui en demande beaucoup. En fait, j'en donne beaucoup aux gens, mais j'en attends beaucoup en retour. Des fois vous allez vous dire, ouais, peut-être que j'abuse. C'est vrai que peut-être qu'il a raison, peut-être que j'en demande trop, etc. Après, vous savez, dans des couples de normaux, euh, bref, on va dire normaux en parenthèse, vous êtes censé discuter, bien évidemment, des fois vous en demandez trop. Vous avez tort, mais là c'est vraiment toujours tourné dans son sens. Donc voilà, il vous fait culpabiliser sur des choses et vous dites, ah ouais, je devrais peut-être changer ça. C'est vrai, il a peut-être raison, peut-être que à petit hein, c est, c est, il, il y va pas direct hein, c'est en douceur, vous commencez à accepter des choses que jamais vous pensez accepter avant. La jalousie. Bien évidemment, euh, le manipulateur pervers est très très jaloux. Pas vraiment jaloux, c'est vraiment de la possession. C'est parce que bien évidemment, si il ne vous tient pas de tout, en fait en gros, vous êtes son petit poulet qui tient très fort dans ses mains. Si vous battez du aile, vous risquez de vous envoler, qu'il est obligé de tout contrôler. Donc il va être jaloux. Vous allez plus trop avoir le droit de sortir en soirée. Ça va être soit au début il va vous dire oui, quand tu voudras sortir, tu sors, etc. Et quand t'es avec lui, c'est en mode je peux sortir ce soir. Euh ouais je sais pas, tu sors avec qui, na donc tu commences à accepter de moins sortir parce que tu dis je suis en couple, faut que je sorte un petit peu moins hein, certes. Ensuite tu vas accepter petit à petit de moins voir tes potes parce que oui euh, monsieur faut que vous soyez toujours avec lui ensuite tu vas accepter de ne plus sortir toute seule. je dis monsieur parce que il y a très peu de femmes qui le sont mais ça existe. Mais la plupart du temps c'est tourné vers surtout les hommes en fait j'ai l'impression que c'est des hommes qui vivent à l'époque de pierre où la femme était un objet hein. j'ai l'impression que c'est encore ça. Tout ça pour dire que voilà vous acceptez petit à petit des choses que vous ne pensez pas accepter et petit à petit il s'immisce dans votre vie tel un virus. Il prend le contrôle de vos actes, de vos gestes de votre façon de faire de votre façon de parler de vos amis de votre famille il va devenir très ami avec vos amis bref c'est une putain de bactérie qui est en train de vous contaminer oui alors vous allez lui dire que ouais vous aimeriez bien sortir avec vos potes que si que ça hein, vous allez un petit peu ouvrir votre gueule mais point numéro 4 ce n'est jamais de sa faute alors bien évidemment si monsieur veut pas que vous sortez c'est pas de sa faute à lui c'est parce que vous êtes une fille facile c'est parce que vous êtes comme si ou vous êtes comme ça donc c'est normal qu'il accepte pas ou parce que par exemple vous êtes livré à lui bien évidemment vous lui avez dit la vérité vous lui avez dit des, des choses sur votre passé il va dire ouais mais comme tu l'as fait comme t'as ça, Moi je comprends pas pourquoi si, pourquoi ça, etc. De toute façon c'est jamais de sa faute. Quand vous allez vous engueuler, ça ne sera jamais de sa faute. Si il vient à vous tromper, ça ne sera jamais de sa faute. S'il vous trompe, c'est pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas assez bien pour lui, vous vous occupez pas assez de lui, vous êtes trop comme ci, trop comme ça. Donc voilà, c'est votre faute à vous. Hein. En numéro 5, il change souvent de comportement en fonction des gens avec qui il est, en fonction des, des, des choses qu'il fait, etc. C'est une personne qui va vous dire blanc à vous, qui va dire noir à l'autre. Il va euh, par exemple vous dire euh, ouais, cette personne c'est une grosse salope. Après, il va lui envoyer des petits textes, ouais, si tu t'as qu'à passer boire un verre à la maison, oui t'as qu'à venir, il va toujours être très gentil devant tout le monde mais un amour moi bon, un amour hein, mais vous sentez ma passion à parler de ce sujet, vous sentez la, la... Ah, la véracité de mes propos c'est un amour, c'est vraiment un amour hein. vous lui donnez le bon du son confession etc puisque c'est une personne très bien etc il change de comportement, d'émotion, d'humeur de pulsion, un coup il va vouloir être énervé, un coup il va aller très bien et il va s'énerver tellement facilement et c'est des gens qui sont du moment où ils perdent le contrôle ça les énerve donc c'est des personnes très nerveuses qui peuvent en venir à, à taper dans des meubles à voilà c'est des personnes qui ont des problèmes de gestion de colère cependant ce sont des personnes parfaites je suis parfait il va vous le répéter alors avant la relation il va vous sortir des phrases typiques du genre moi je n'ai jamais trompé personne moi je respecte les femmes moi je n'ai jamais fait de mal à une personne jamais fait de mal à une fille j'ai jamais fait un acte déplacé j'ai toujours été très droit dans mes baskets j'ai jamais fait ci j'ai jamais fait ça en ressort les violons, la trompette et la chorale et vu que monsieur est parfait enfin, croit être parfait bien évidemment hein, parce qu'il a pas le même miroir que moi vous devez l'être aussi Hein, vous devez être parfait à sa perfection à lui, pas à la vôtre, parce que c'est lui qui a raison, c'est vous qui avez tort, ne l'oubliez pas. Point numéro 7 qui en découle, bien évidemment pour être parfait pour vous avoir sorti tout ce violent, c'est évidemment un menteur. Ah bah oui, par contre c'est un menteur mais ils sont bons, mais ils sont bons, ils pourraient être acteurs, franchement ils mériteraient des Oscars, mais franchement, waouh. C'est des menteurs mais des menteurs, des, des bons bons menteurs, hein. et bien évidemment si vous chopez un mensonge, ah, alors là il va s'énerver puisqu'il a perdu le contrôle. Mais bon, en plus de ça, ça va être oui mais si j'ai fait ça c'est parce que si, c'est sa faute. Si il s'il est violent, si, si, c'est ça c'est à cause de vous. C'est pas à cause de lui. C'est à cause de vous, toi. Toi, es, c'est ta faute à toi. T'as rien à dire. De toute façon, t'es une merde. Hein. Lui, il est meilleur que tout. Il sait tout. Donc, euh, il va vous mentir sur tellement de choses. Oh là là. Oh la futasse mon gars. Putain. Euh, il pourrait être chef d'orchestre dans la vraie vie. Ça choquerait personne. Et j'ai remarqué que souvent, en outre d'être un menteur hein, bien évidemment, quand il va draguer une personne ou qu'il a dragué une personne avant vous, ou etc., c'est pas lui. C'est elle. C'est pas lui, hein. Lui, il, il est parfait. Il Jamais de la vie, il aurait dragué quelqu'un. Attendez, je suis pas un dragueur, moi. Pff. Bref. C'est la fille qui l'a dragué etc. Et en plus de ça il a toujours une ex, ses ex sont... sont folles. Il va vous dire, mon ex elle a fait ci, elle a fait ça, moi je donnais tout pour elle, j'étais adorable, j'étais ci, j'étais ça et gna Bien évidemment dans toutes les ruptures, hein, que ce soit la mienne, la vôtre, etc. Euh, nos ex n'ont jamais un, un très beau portrait, etc. Quoique moi personnellement, je veux dire que sur la majorité de mes ex j'ai rien à dire, au contraire. Quand une personne, un ami ou un, un amant me parle de ses ex, à chaque fois j'ai toujours le point de me dire fais gaffe de ce qu'il dit parce que des fois franchement, si elle a fait ça la personne avant, c'est qu'il y avait peut-être une raison, parce que c'est facile de rejeter la faute sur les autres de dire qu'on est parfait mais c'est souvent pas le cas et plus un mec vous dit qu'il est parfait, qu'il a rien à se reprocher plus il a des choses à se reprocher hein. à quoi ça sert de crier sur tous les toits à part pour se convaincre soi-même qu'on est parfait, si vous l'êtes vraiment vous n'avez pas besoin de le crier partout, sur ce on va passer au point numéro 9 c'était qu'évidemment il juge tout et euh, il donne des conseils sur tout, il va faire ça passer ça sur de la, de la bienveillance de la gentillesse parce qu'il vous aide à faire ci, à faire ça etc, mais en fait il prend totalement contrôle de vous quand il va vous gentiment vous, vous prendre vos courses quand il va gentiment vous prendre votre votre sac, il prend possession de vous de façon naturelle, ce qu'on va dire c'est de la bienveillance. Il fait ça parce qu'il m'aime, Non, il fait ça parce qu'il veut vous posséder. La différence subtile entre la bienveillance et la possession, c'est à dire que par exemple, un garçon, vous allez lui dire, euh, par exemple, il va vous donner un conseil et vous allez lui dire, euh, non, mais moi je préfère faire comme je fais parce que ça marche très bien. Ou il va vous proposer de faire un truc, euh, porter vos courses, de faire ci, faire ça. Vous allez lui dire, non, t'inquiète, es je m'en sors, je m'en sors très très bien. Merci, c'est gentil, mais je m'en sors. La différence entre les deux réactions, c'est la bienveillance. Le mec bienveillant va vous dire, ah d'accord, bah, pas de soucis et tout, mais bon voilà, c'est un conseil. La possession, c'est que le mec, donc du coup le, le manipulateur pervers, il va vous dire euh, totalement non. En fait non, c'est pas, t'as pas le choix en fait. Si je te donne un conseil, tu l'appliques. Imaginons euh, désherber le jardin comme ça, il faut que tu le fasses comme je le fais. Et si par malheur vous le faites pas comme il veut, oh là là, pff, vous devez faire comme il veut lui, vous devez suivre ses règles à lui, il a toujours raison il est le plus fort, n'oubliez pas, vous êtes une merde, hein, donc euh, ne l'oubliez pas. De toute façon vous avez pas le choix, hein. c'est pas un conseil qui vous donne, c'est un ordre. Hein. Quand il vous dit donne moi tes, tes, tes valises, tes bagages, c'est pas par gentillesse, c'est parce que vous avez pas le choix, donnez lui. <rire> D'accord, je te donne mes, mes sacs, hein. t'inquiète, hein, c'est ok. J'abandonne Bien évidemment, vu qu'il mérite un Oscar et que c'est un très bon acteur ben bah c'est une victime Bah oui parce que lui c'est l'homme parfait Alors si ça va pas dans votre couple, hein c'est votre faute à vous. Parce que lui, il est tout gentil, il fait tout pour vous. Et en plus de ça, bah vous êtes méchant avec lui. Vous êtes méchant parce que vous voulez pas écouter ses conseils parce que vous voulez pas désarber comme il veut. Du coup, vous êtes pas gentil. Du coup, c'est une victime, hein. Il va faire passer après tout le monde comme une victime. Oui, euh, elle me rend méchant, elle me rend aigri. Et mec, si elle prend tout ça, prends tes affaires et casse-toi, hein me casse pas les couilles, hein. pas content, hein juste on, on, on toi et moi. Hein et voilà, ça va être la grosse victime. Bon, il va sortir l'émotivité, etc. <rire> tu m'as fait du mal. Ah bon, t'as un cœur, toi T'as un cœur, toi Ah, pardon, j'avais. Un instant j'avais un petit peu oublié t'avais un cœur. Hein. Si vous vous séparez, vous deviendrez l'ex-folle. <rire> ah là là, j'adore. C'est beau hein, l'être humain, putain. C'est pas fini, bien évidemment c'est pas fini. Aucun principe moraux. Et même en allant plus loin que ça, on va venir au point suivant qui est le point numéro 12. Les menaces, le chantage, etc. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de principe moral, c'est que franchement, entre vous et moi, là on arrête le second degré et l'ironie parce que dit des choses sérieuses de façon très ironique et de façon très légère parce que j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Mais entre vous et moi, quand vous avez mal quelque part, imaginons que vous êtes coupé un bras, on va faire une des belles métaphores aujourd'hui. Vous êtes coupé un bras. logiquement, si la personne vous aime, elle vous appuie pas sur le bras où vous avez mal, hein? Elle va, elle, va, elle va la soigner, elle va dire on n'y pense plus. Elle va pas venir vous appuyer dessus en disant t'as mal, t'as mal. Bah oui j'ai mal, espèce de fille. Pardon. Des autres, des autres, ils sont tout seul. Voilà. Quand je deviens trop sérieux je suis trop impliquée dans l'histoire. Et donc, cette personne va prendre toutes les faiblesses que vous lui avez révélées. Hein, par exemple, vous avez des problèmes de famille, vous avez par exemple des problèmes avec votre mère, etc. Ah, bien évidemment, ça, il va appuyer dessus. Quand vous allez vous embrouiller, il va vous dire Ouais, même ta mère, elle, elle t'aime pas et tout. Ha T'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est des coups de lâche. Ça, c'est vraiment hyper lâche. Même dans une embrouille, dans la pire embrouille que vous pouvez avoir avec votre famille, les gens que vous aimez, ne jamais faire ça, s'il vous plaît. Respectez-vous, respectez déjà. Parce que c'est petit, c'est bas et ça pue la merde. Mais respectez surtout la personne en face ça se fait pas. Vous avez beau être énervé sur le moment si vous aimez la personne, vous n'avez pas le droit d'appuyer ou ça fait mal. Vous n'avez pas le droit de vous servir des faiblesses des gens pour leur faire mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est insensé. C'est petit, c'est bas, c'est mesquin, ça sert à rien. J'ai envie de vous cracher dessus, clairement. Voilà. C'est une vidéo longue, hein, mais j'ai plein de choses à dire. Bon, le point numéro 13 est un point simple, c'est quelqu'un dégoût son truc, mais ça on l'a compris, j'ai même pas besoin de, de rajouter dessus et pour terminer, le point numéro 15, en fait vous êtes totalement en cage, voilà on arrive du, de l'homme parfait en point numéro 1 au point numéro 15, vous êtes en cage. Ce qui se passe c'est que, par exemple, personnellement, je, je suis pas une menteuse. Alors, j'ai des défauts, hein. je, je peux être très hautaine, très imbute, très tout ce que vous voulez. Alors, mais le mensonge c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur. Je sais pas si vous regardez New Girl, mais à chaque fois que, que Nicky ment, je suis à pas loin. Quand je mange, je me sens mal à l'aise, je me sens mal, etc. J'ai eu des relations, trois, trois grosses relations de plus d'un an et j'ai jamais menti. Vraiment, j'ai jamais menti sur tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais dit, etc. J'assume tout, j'ai pas de quoi mentir. Cependant, quand je me suis retrouvée face à cette personne et à cette situation, il s'est passé un truc, c'est que j'étais obligée de mentir. J'étais obligée de mentir parce que j'étais pas à l'aise, en fait. Quand je disais un truc, par exemple, si je disais Ah, euh, oh, ce mec, il est mignon. Quoi, ce mec, il est mignon, t'as envie de lui sucer la bite Euh, non, j'ai. Je dis qu'il était mignon. Je donne un exemple tout con parce que j'ai pas d'exemple. Je peux pas être à l'aise. Vous êtes obligé de mentir parce que vous avez pas envie de vous faire engueuler en fait. Du coup, vous êtes pas à l'aise. Vous êtes pas à l'aise dans, dans vos sentiments, dans, dans vos réactions. Vous faites toujours attention. Vous marchez sur des œufs tout le temps en fait. Est-ce que ça, ça va lui plaire Est-ce que ça, ça va pas lui plaire Etc. Et vous vivez en fait pour lui, au dépend de lui, en faisant attention de tout, en faisant attention de qui s'énerve pas, qu'il fasse ci, qui fasse ça. Et le pire dans tout ça, c'est que il a réussi à vous retourner le cerveau et à vous faire sentir coupable. Parce que pour vous, vous trouvez ça normal. Non, mais il est tellement gentil avec moi. Il fait plein de choses pour moi. Il est tellement bienveillant. Moi, personnellement, il me répétait assez souvent, quasi une fois tous les trois jours. Tu sais, Léa, avec la fille que t'es, avec ce que t'es, tu n'auras jamais un mec aussi bien que moi. Déjà, tu devrais être contente que j'accepte. Ce côté. Oh oui, c'est dur à entendre. Et oui, il est mal tombé parce qu'il est tombé sur moi. La fameuse question de pourquoi on, on y reste, pourquoi on reste dans ces relations Eh bien parce que je viens de vous l'expliquer, on se dit que c'est notre faute. On se dit qu'on est coupable et que c'est une toute fait normale, et puis etc. On n'a jamais été prévenu que ce danger existait. Hein, donc euh, voilà. Malgré tout, en fait, vous avez été attaché à lui, vous avez vendu du rêve et vous, avez, vous êtes, des êtres humains, vous avez de l'espoir. Vous dites, mais ce mec là que j'ai connu au début, ce mec parfait, est-ce qu'il existe encore Ah il a jamais existé déjà de 1. Hein. Vous vous accrochez à, à cette histoire et à ce rêve, et à chaque fois qu'il va trop loin, il va toujours revenir en s'excusant. Je t'aime, je t'aime jamais mes personnes comme toi. Et tout et tout Et vous vous êtes un petit cœur tout mou un petit chamallow Et vous dites ouais c'est vrai peut-être que j'en demande trop Peut-être que si Et vous commencez à accepter des choses qui sont intolérables Petit à petit Il vous ronge Il vous bouffe Il vous bouffe d'intérieur Oria a fait une vidéo à peu près dans le, dans le sujet du pervers Mars du manipulateur pervers Mais plus dans, dans plus ce qui est global Moi je voulais vraiment le recentrer dessus Et je suis désolée la vidéo est super longue Mais c'est vraiment un sujet très important et je voulais vraiment le faire bien Si quelqu'un autour de vous est sujet à ça Qui a un, un manipulateur pervers quelque part dans sa famille ou dans ses relations amoureuses etc etc Je vais vous, vous, vous, vous le dire de façon claire et nette ça sert à rien que vous lui ça sert à rien. C'est la psychologie humaine. C'est pour ça que quand vous allez chez un psychologue, eh bien il ne, il, il ne vous donne pas de conseils. En fait, l'être humain ne veut pas de conseils. On parle de nos problèmes, on dit, mais on n'écoute pas les conseils. Et c'est humain. Et du coup, vous avez envie de tarter votre pote. Hein. J'ai envie de te frapper. Vous ne pouvez rien à faire à part supporter ça. supporter ça, Vous ne devez pas lui dire ce qu'elle doit faire. Vous ne devez jamais dire à une personne ce qu'elle doit faire. Mais vous devez l'amener à ouvrir les yeux. C'est vachement plus subtil. Parce que, bien évidemment, si vous donnez des conseils à quelqu'un, il va pas vous écouter. Mais s'il pense que le conseil vient de lui, nos conseils à nous, c'est les meilleurs. Hein. Alors, ma mère a beau me répéter toutes les choses, tous les matins, hein, jusqu'au moment où ah putain j'aurais dû faire ça Elle me dit bah oui je t'aurais pas depuis une semaine ouais mais quand ça vient de moi c'est vachement, vachement plus malin je trouve et du coup en fait on va s'écouter nous mêmes il faut essayer d'amener la personne à ouvrir les yeux je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas votre travail etc pas la laisser seule dans ce genre de situation il faut l'amener à ouvrir les yeux envoyez lui cette vidéo tiens je te fais hein, cette fleur vous prenez la vidéo vous lui envoyez je voulais aussi préciser un autre truc euh, comment euh, ce genre de personnes s'introduisent dans vos vies s'immisent dans vos vies etc alors on va dire que moi ce qui est assez drôle c'est que j'ai un caractère de feu j'ai un caractère de folie j'ai pas de tendance à attirer ce genre de personne parce que euh, bien évidemment ce genre de personne a des cibles on va pas prendre une fille comme moi il va prendre une fille qui a assez naïf, qui a assez fleurs bleues, j'ai l'impression d'avoir été malade. En fait j'étais malade et il est rentré, le virus est rentré en moi. Ouais, voilà, J'étais en position de, de faiblesse, j'étais pas très bien dans ma vie, etc. Du coup j'étais un petit peu, j'étais très pas bien, j'étais en panique, etc. Et bah, lui a profité de ce moment pour être là pour moi et je me suis dit bah peut-être que c'est un garçon bien, peut-être qu'il est gentil, peut-être que. voilà, parce que moi là-bas j'en voulais pas, hein. j'en voulais pas de lui, hein. j'en voulais pas, hein. je savais pas pourquoi j'en voulais pas, bah ben, maintenant je sais pourquoi. Mais voilà, il a forcé, il a forcé, il a ramé, je me suis dit ah nan nanana, il a fait ça de gna, gna gna gna Et puis voilà, je me suis fait avoir, hein. j je me suis fait manger. Je vais vous parler maintenant un peu plus à cœur ouvert. Parce que là je fais la, la meuf et tout en mode nanana. Mais parce que je veux pas trop plonger là-dedans parce que je m'a défoncée, hein, je suis détruite. Hein. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. C'était un loup qui a cru manger un agneau, sauf que euh, c'était un loup déguisé en agneau. Donc quand il a enlevé ma carapace, j'étais aussi un loup. Et loup face à loup, c'est la guerre. Je vais vous faire des petites métaphores pour vous expliquer tout ça. Mais en gros, il m'a pris par la main, gentiment. Il m'a fait monter le premier étage. Il m'a dit par la fenêtre, regarde comme c'est beau. Deuxième étage, t'as vu comme c'est beau. Oui. Troisième étage, je commence à m'attacher, à avoir des projets, j'étais prête à faire ma vie avec cette personne. J'étais totalement aveuglée, je dirais pas que j'étais amoureuse Et quand ça arrivait à ce moment là, on est arrivé au quatrième étage Il m'a dit, t'as vu comme elle est belle la vue J'ai dit oui, il m'a pris, hop, il m'a balancé. Je suis tombée en haut, je me suis éclatée au sol Et là je me suis dit, merde, je m'y attendais pas celle là quand j'ai commencé à découvrir ça, et sachant que moi je travaille dans les dans, dans le comportement humain, je suis hyper intéressée par la psychologie humaine, etc. J'ai ouvert les yeux très vite, heureusement pour moi. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui mettent 2, 3, 4 ans à son, même plus, à, à ouvrir les yeux. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée de l'état. Comme une mère, je me suis éclatée, je me suis relevée, parce que je suis un chat et que j'ai 9 vies. Et là, étant une personne très très très très rancunière. Je me suis dit ça va pas se passer comme ça frérot. Mais il s'est passé deux choses. La première c'est que je ne pouvais pas partir et le quitter dans le sens où je voulais me venger. Mais je voulais me venger, je voulais lui faire mal. Mais je voulais lui faire mal. Et la deuxième c'est que je ne pouvais pas le quitter parce que bien évidemment c'est lui qui décide quand il vous quitte. J'ai pris l'option numéro une. J'ai été une personne horrible, ignoble. J'étais infecte avec lui. Mais quand je dis infecte, j'étais infecte. Je suis devenue méchante. Je suis devenue horrible. Moi qui faisais attention à tout, qui marchait sur les œufs, sur la pointe des pieds, là je marchais dans les œufs. J'écrasais tout. J'étais en mode horrible, horrible, horrible. Le problème c'est que quand je me suis relevée de ma chute pour remonter dans la maison et pour pouvoir lui niquer sa race, je me suis pas aperçue, je m'étais coupé le ventre. Hein. C'est toujours imagé, c'est l'image de il m'a fait du mal. Et en fait, en restant avec lui quelques mois de plus pour lui faire du mal, cette cicatrice là, bah c'est pas refermée. en fatalité, c'était était une plaie qui continuait de s'infecter en fait. J'étais toujours à côté de lui et tant que j'étais pas partie, ma plaie s'infectait, ma douleur, ces trucs psychologiques, à m'envoyer des pics, à me, à me traiter comme une inférieure tout le temps, bah, ça continue à s'infecter et grossir en moi. Ce qui s'est passé c'est que Alléluia, il m'a quitté, j'ai tout fait pour Donc euh, pendant la phase de rupture, et là il faut que je vous en parle aussi La phase de rupture est une phase très dure Parce que quand il va vous quitter, ce qu'il va faire après Il va vous faire du mal Très Strictement rien à foutre hein Rien à foutre, zéro moral. Il va euh, snapper lui avec des meufs Il va snapper ci, il va snapper ça Pour vous faire réagir, la meilleure chose à faire C'est pas facile, bah moi ça a été facile parce que je m'en foutais Quand j'étais sortie de là, moi... Euh... Mais je sais que quand on est vraiment amoureux et que ça a duré plus longtemps c'est difficile La meilleure chose à faire c'est à ne pas réagir à ce moment là Vous ne réagissez pas, il ne faut rien faire, rien, rien Si vous vous allez faire un bisou sur la joie à un garçon Il va vous écrire, ouais t'es qu'une grosse salope, etc T'as aucun respect pour toi et tout, alors que lui c'est normal Donc il faut rien faire et il faut pas lui dire, il faut pas lui faire de réflexion Vraiment, ignorez-le ignorez, le... Ignore. Vraiment, vous faites la morte Vous faites le cachalot échoué sur la place, vous êtes morte vous faites la morte, vous ne vous réalisez pas, vous ne lui faites pas de mal Vous faites rien, rien du tout Et bien évidemment il va essayer de revenir avec des petits pics Des petits sous-entendus, des gna gna gna gna gna Vous répondez très froid, oui d'accord Ok, vous faites la morte, vous faites la morte Vous faites la morte, au bout d'un moment ça va le saouler on hein. ne peut pas, hein, si vous êtes mort, c'est pas marrant, hein. vous ne pouvez pas réagir C'est un virus que vous soignez par euh, Par l'ignorance mais c'est dur, c'est très très dur. Euh, je suis partie très vite, mais j'ai été détruite. J'ai été détruite dans le sens où, aujourd'hui, j'ai d'énormes problèmes d'attachement, de, de peur. Euh, dans le sens où, pourquoi ça ne réarriverait pas Pourquoi je retomberais pas dessus Pourquoi je ne ressouffrirais pas pourquoi... Du coup, aujourd'hui, quand il y a le mec le plus parfait qui vient dans ma vie, avec les meilleures intentions du monde, je vais fuir. Je vais avoir peur, je vais me dire non. Ça fait que j'ai du mal à m'attacher aux gens, ça fait que j'ai plus de confiance, ça fait que j'ai peur de me livrer. Et si je me suis tatoué ma, ma louve sur la cuisse, c'est pour tous les jours me rappeler, Faut pas que je me livre trop facilement aux gens. Les gens, il y a des gens qui sont horribles et qui se servent de vos faiblesses pour vous détruire. J'essaye de garder le bon souvenir parce que mine de rien, si on reste avec ce genre de personnes, c'est qu'il y a des bons souvenirs. Cette relation, à la fois, je la déteste, à la fois, elle me dégoûte, à la fois, vraiment, j'ai de la haine, j'ai de la haine. Elle m'a fait grandir, elle m'a fait du bien, dans le sens où je suis devenue une meilleure personne. De me dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai énormément changé. Et que cette relation, mine de rien, je l'avais testée. si je pouvais ne jamais avoir vécu cette relation, je l'aurais jamais vécu. Mais je me dis, aujourd'hui, tu es devenue une meilleure personne grâce à ça. Et de me focus là-dessus. Voilà. voilà, ça m'a fait du bien d'en parler, hein, mine de rien, j'espère vous avoir aidé. Je, je sais que c'était long et tout ça, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est des préhensions qu'on ne parle pas assez. On parle toujours des ABC, etc. Mais il y a des maladies qui brisent le cœur, qui ne brisent pas votre santé, mais la santé mentale est très importante. Vous êtes les seuls à avoir les armes pour sortir de là. Mais ça va être dur, je vous le dis, hein, je vous le dis. Je ne vais pas vous mentir, ça va être une sacrée bataille. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, coup d'être heureux, ça vaut le coup de croire en vous, parce que non, vous n'êtes pas une merde. Le problème, ce n'est pas vous, c'est lui. Et c'est ainsi que voilà, j'achève la vidéo. <rire> j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider, et je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.